J'ouvre ce petit moment d'échange, d'abord en remerciant Manon Brigandet, l'ANC et toutes les équipes, puisque Manon n'est pas seul de l'ANC là pour organiser ce, cet échange. On a mis en place d'avoir cette discussion depuis quelques temps, ce que je trouve assez important pour faire un point sur le dossier H1N1. On va pas parler de la vaccination en règle générale, ni des effets indésirables des médicaments en général, mais on va se concentrer sur H1N1. L'objectif, c'est, puisqu'on est quand même un peu nombreux, de vous apporter des, des informations générales. On n'abordera pas les dossiers individuels mais les dossiers euh, en général, euh, on va commencer par faire une présentation avec, je, on s'est présenté tout à l'heure, Sophie Denoret euh, à, ma, à ma droite, de ce côté-là, et à gauche, euh, Camille Laffont et moi, Charles-Joseph Houdin. Donc, on est tous les trois avocats au cabinet d'antes euh, à Paris et on intervient dans la France entière pour euh, défendre des victimes euh, du vaccin. Euh, ce vaccin nous occupe depuis euh, maintenant euh, assez longtemps, c'est la campagne de décembre 2009. Et un grand nombre d'entre vous ici nous euh, connaissez déjà, puisque je reconnais des noms de certains de nos, euh, de nos clients. D'abord, vous dire, et c'est important, qu'on a de bons résultats. On a de bons résultats, euh, que ce soit dans les procédures qui sont ouvertes à l'ONIAM. L'ONIAM, c'est le dispositif d'indemnisation qui est en charge euh, de l'indemnisation des victimes euh, de la vaccination en général et en particulier de la vaccination contre la grippe H1N1. Euh, on a des bons résultats devant l'ONIAM, et quand l'ONIAM ne nous donne pas satisfaction, soit parce qu'il refuse, soit parce qu'il nous propose des montants qui ne sont pas suffisants, eh bien, les tribunaux administratifs, mais aussi les cours administratifs d'appel, nous suivent. Alors, je vous le disais tout à l'heure, avant qu'on ouvre les débats dans une sorte de teaser un peu, euh, que dans un dossier euh, qui concerne d'ailleurs l'un d'entre vous, euh, la Cour administrative d'appel de Lyon, euh, et la décision, on l'a eue là il y a même pas une heure, euh, donc on n'a même pas eu le temps d'appeler nos clients encore, nous a donné raison, et la Cour administrative d'appel de Lyon a même augmenté dans des proportions significatives ce que le tribunal administratif euh, nous a donné. L'idée n'est pas du tout ici d'aborder euh, des noms ni des situations individuelles, euh, et on appellera cette famille euh, dès qu'on a fini ce Zoom pour leur, euh, pour leur expliquer, mais on y arrive. On y arrive et c'est important parce que parfois, euh, un peu de pessimisme, euh, voire un peu de défaitisme euh, peut apparaître parce que les procédures sont longues et complexes, euh, et mon intention ce soir qui n'est pas de vous dire que tout va bien et tout est très facile. C'est au contraire difficile, long et compliqué, mais qu'on y arrive. Et c'est ça qui est important. On s'est réparti un peu la, la charge des observations. D'abord avec Sophie, puis Camille et moi, je reprendrai la parole à la fin. On ouvrira une période de questions, soit que vous posiez vos questions par oral parce qu'on n'est pas extrêmement nombreux ou alors si vous voulez les, les écrire. Euh, sur le canal de discussion et on les, on les abordera euh, à, à la suite de nos observations. So euh, donc, je vais vous parler de, de l'ONIAM, euh, puisque les, les dossiers de vaccination à 1 et 1 sont portés devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et des infections en Alors, Ce qu'on voulait vous dire, c'est que euh, donc, cette vaccination de 2009-2010 elle continue euh, à faire l'objet de nombreux dossiers que nous déposons à l'ONIAM. L'ONIAM continue euh, donc à instruire. Il y a euh, voilà, une centaine de dossiers là qui sont en, en cours de finalisation euh, et d'autres personnes qui continuent euh, à, à nous saisir et à réunir euh, les pièces du dossier pour pouvoir euh, les déposer à l'ONIAM. Euh, ce qui est important de savoir, c'est qu'effectivement, il faut... Euh, réunir un certain nombre de documents qui sont essentiels euh, pour pouvoir être reconnus. Euh, évidemment, le certificat de vaccination, euh, ce qui n'est pas toujours simple de le retrouver, euh, sachant que c'est souvent une feuille volante euh, et donc c'est parfois difficile. Euh, et puis, on doit pouvoir décrire la chronologie, euh, la chronologie euh, entre le moment de la vaccination les premiers symptômes, le diagnostic et puis euh, la situation euh, actuelle que vous rencontrez en lien avec euh, euh, la narcolepsie. Euh, et j'attire votre attention sur le fait qu'au euh, cabinet, on vous accompagne énormément sur toute cette phase de constitution du dossier. Cette phase est essentielle de réunir les documents euh, et il faut se, se méfier de, de, de l'évidence, de se dire bah, oui, je suis narcoleptique, donc... Euh, tout le reste va suivre et l'indemnisation et la reconnaissance va être automatique. Ce n'est pas aussi simple déjà parce qu'évidemment chaque dossier est différent, vous avez des histoires différentes, vous avez été touché à des âges différents, à des moments qui n'étaient pas les mêmes, la, la maladie ne s'est pas manifestée euh, pareil. Et donc il est important vraiment de reprendre euh, toutes ces étapes pour qu'on puisse euh, derrière non seulement être reconnu euh, et puis ensuite euh, reconnu euh, à la hauteur de, des préjudices que vous avez subis et euh, notamment au fur et à mesure du recul euh, que à la fois la communauté scientifique et l'ONIAM a sur euh, la façon dont la, la maladie a été diagnostiquée et les difficultés qu'on a, puisque la narcolepsie est une maladie très insidieuse qui va se cacher derrière, euh, donc bien sûr une fatigue et puis un certain nombre de symptômes qui peuvent passer assez inaperçus. Et donc il y a tout un travail d'aller farfouiller euh, dans, dans le passé pour retrouver exactement tout ce qui a pu, à l'époque, passer inaperçu et qui, aujourd'hui, avec le regard que l'on a et le diagnostic qui a pu être posé, a posteriori, euh, on sait que c'était déjà euh, les premiers symptômes de la narcolepsie. Et ça, c'est essentiel, c'est un travail énorme euh, sur lequel euh, on, accompagne, euh, on accompagne les familles, notamment sur cette période de deux ans entre la vaccination et, euh, et les premiers symptômes qui ont pu apparaître. Et ça, c'est vraiment une période essentielle euh, pour pouvoir reconnaître ces préjudices. Euh, et puis après, le cabinet accompagne, euh, une fois que le dossier, donc ce, ce gros dossier euh, est déposé, euh, l'ONIAM instruit, donc examine euh, pour savoir justement si vous avez bien toute cette chronologie, est-ce qu'il euh, n'y a pas de période de trou, est-ce qu'on a bien absolument euh, tout. Et lorsque le dossier est vraiment absolument complet, euh, à ce moment-là, il y a des experts qui sont désignés. Qui convoque à une expertise. Et là, on vous accompagne, bien sûr, dans la phase de préparation de l'expertise. Ça nous semble essentiel qu'une expertise soit bien préparée, ne pas arriver, pareil, se méfier de l'évidence, ne pas arriver. Euh, en, en se disant, ben voilà, ça va, être, ça va être reconnu, ça va être évident. Euh, il faut préparer, il faut refaire cette chronologie ensemble, il faut préparer qu'est-ce qu'on va dire, comment on va le dire. On a peu de temps dans une expertise pour pouvoir livrer un petit peu toute sa vie, toute son histoire. Donc, enfin, il faut cet, cet accompagnement qui est essentiel. Euh, bien sûr, être assisté pendant l'expertise, parce qu'il y a des questions très importantes euh, qui, qui sont posées par les experts. Il faut savoir y répondre. Euh, comme il faut, et donc ça, il faut être préparé, assister Et puis après, les experts vont rendre un rapport, ils vont donner leur avis euh, sur euh, à la fois le lien avec la vaccination, donc ça, c'est euh, un gros morceau du rapport, et ensuite, les conséquences que ça a, euh, les conséquences euh, à la fois médicales, la gravité de la maladie, et puis, toutes ces répercussions dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle. Et donc, ça aussi, ça va faire l'objet de chiffrages, de discussions très importantes pour savoir quelle incidence ça a eu dans la vie scolaire, dans la vie professionnelle, dans les sports, dans énormément de choses. Et dans ce rapport, il peut y avoir des choses qui, sont, qui peuvent être toujours améliorées. Et donc, il va y avoir des, des dires qui vont être faits, c'est-à-dire qu'il euh, est important de pas aller seul à cette expertise pour avoir cet accompagnement avant, pendant et aussi après pour pouvoir amener les experts à modifier, à améliorer leur rapport et que vous ayez quelque chose de vraiment complet de façon à ce qu'ensuite, une fois que le rapport est déposé par les experts, l'ONIAM puisse, euh, puisse rendre une décision euh, qui sera favorable euh, avec des protocoles d'indemnisation euh, ces protocoles d'organisation, c'est une étape qui est, euh, qui est évidemment très attendue, qui peut être longue parce qu'elle nécessite euh, un certain nombre de justificatifs, de vérifications, de, euh, l'ONIAM doit vérifier auprès des caisses de sécurité sociale, ce genre de choses, euh, que tous les frais de santé, etc. ont été euh, pris en considération. Donc cette phase peut être aussi un petit peu longue. Voilà, on a plusieurs étapes, la phase de constitution, la phase d'expertise, et à la fin, une phase euh, d'établissement de, des protocoles, euh, que ce soit pour la victime elle-même et puis bien sûr pour, euh, pour ses proches, euh, donc, euh, qui peuvent être les frères, les sœurs, le conjoint, euh, voire même les enfants, euh, le cas d'échéant. Voilà, donc euh, l'ONIAM euh, peut proposer euh, des, euh, voilà, des solutions d'indemnisation euh, tout à fait euh, intéressantes euh, mais euh, voilà, c'est compliqué, il faut, euh, il faut un dossier euh, bien bien complet. Euh, L'ONIAM a euh, évolué et a une connaissance aussi importante euh, des dossiers. Et grâce à, à fait, à de, il y a de nouveaux préjudices qui sont indemnisés par, euh, par l'ONIAM. Donc, pour résumer ce que Sophie euh, vous dit, on peut y aller. Il n'est pas trop tard pour déposer des dossiers. Deuxièmement, on déconseille très fortement d'y aller tout seul. Ce sont des procédures qui sont très compliquées qui sont même très casse-gueule, euh, et c'est pas une bonne idée d'y aller tout seul. Et troisièmement, ça se prépare, un dossier ONIAM, une expertise, euh, ça se prépare, euh, parce que les enjeux sont importants, notamment pour obtenir euh, les indemnisations. Et Camille va vous faire un point sur les dernières avancées euh, que nous avons pu obtenir dans les indemnisations à l'ONIAM. Oui, et à force euh, de travail euh, et euh, à force de côtoyer aussi un certain nombre de victimes, on s'est rendu compte qu'il y avait des postes de préjudice qui étaient assez spécifiques aux victimes de la vaccination HN1 et notamment liées à la narcolepsie, comme par exemple des besoins plus importants en matière de parentalité, notamment pour l'aide pour s'occuper des enfants en, en dessous de, de 16 ans, etc., ou alors lorsque les personnes ne peuvent pas travailler à temps complet euh, également une rente professionnelle et l'ONIAM accepte ce qui n'était pas le cas avant accepte désormais d'indemniser les victimes de, de la vaccination pour ces deux postes de préjudice mais là encore et comme on vous le disait tout à l'heure il faut bien penser à documenter euh, ces postes de préjudice que ce soit de façon familiale, médicale et professionnelle euh, et ça peut également justifier une aggravation si vous avez déjà été indemnisé et si euh, vous avez des enfants euh, qui, euh, qui sont tout jeunes euh, et qui n'existaient pas, euh, pas encore au moment de votre première indemnisation ou si vous avez dû réduire votre temps de travail, on peut ressaisir l'ONIAM pour solliciter également l'indemnisation de, euh, euh, de ces deux nouveaux postes de préjudice. Alors, on a des avancées, euh, vous l'avez compris, à l'ONIAM, l'aide à la parentalité la question, lorsqu'on a un travail à temps partiel, il y a quand même, et nombreux d'entre vous ici le savent, des dossiers où l'ONIAM refuse d'indemniser. Et c'est là où je vous disais que les tribunaux, tribunal administratif en première instance, cours administratif d'appel, nous ont suivi dans un très grand nombre de dossiers pour améliorer la situation des victimes. Premier élément intéressant, vous savez, il y a deux vaccins le Pandemrix et le Panenza. Dans le Panenza, l'ONIAM, pour des raisons en réalité assez mystérieuses, euh, a décidé qu'il ne voulait pas indemniser les victimes du Panenza. Euh, ça représente quand même euh, une vingtaine de dossiers euh, au cabinet, ce qui est très important. Euh, et nous avons donc contesté devant les tribunaux les décisions de refus de l'ONIAM. et les tribunaux, et confirmés par les cours administratifs d'appel ont validé que les deux types de vaccins pouvaient bien être à l'origine des narconepsies cataplexie. C'est une avancée importante, ça nous a pris des années, mais nous sommes en bonne voie pour régler cette question du Panenza. De la même façon, un certain nombre de dossiers avaient été refusés par l'ONIAM au titre du délai entre la vaccination et l'apparition des symptômes. Je ne vous parle pas ici du moment où le diagnostic est posé, qui peut être bien plus loin. La question, c'est l'apparition des symptômes. L'ONIAM avait une lecture extrêmement sévère de ce délai entre la vaccination, disons décembre 2009, et l'apparition documentée des symptômes. Et l'ONIAM était euh, autour de cinq mois. Mmh. Ouais. ensuite, ah, c'est amélioré pour aller jusqu'à 8, parfois 10, parfois 12, mais quand même avec une vision très restrictive, puisque les études, celles de M. Dovillier et les autres, montrent que, euh, au contraire, l'apparition des symptômes, les symptômes peuvent apparaître dans les deux ans après la vaccination, et il y a même des études qui vont au-delà. Et nous avons fait valider par la Cour administrative d'appel de Paris et par d'autres tribunaux, mais d'abord par celle de Paris, qui est assez écoutée, euh, que les symptômes pouvaient apparaître dans un délai de deux ans et que ce délai de deux ans était, était compatible avec un lien de causalité. Donc, ça, c'est un point très important et qui a permis de sauver, euh, de rattraper des dossiers qui avaient été refusés par, euh, par l'ONIAM. Ça ne règle pas tous les problèmes parce qu'on a un certain nombre de dossiers où euh, les symptômes vont apparaître, au-delà de 24 mois après la vaccination. Donc, on a encore une discussion. Euh, deuxième point intéressant, c'est comment on documente l'apparition de ces symptômes. Est-ce qu'il faut nécessairement avoir consulté un médecin qui va écrire « il y a un symptôme de truc et truc », éventuellement même narcolepsie et cataplexie Et si vous avez une vision trop stricte de la preuve à apporter, pour l'apparition des symptômes, et bien vous avez nécessairement beaucoup de dossiers qui sont exclus. Et là, nous avons fait juger par le Conseil d'État, euh, à force de contester et de pousser, nous sommes montés jusqu'au Conseil d'État. Donc, je le dis pour euh, ceux qui ne le savent pas, d'abord le tribunal administratif, il y en a un dans chaque département, puis une cour administrative d'appel, globalement, il y en a une par région, puis le Conseil d'État qui est à Paris, qui surveille, c'est le chef de juridiction euh, qui surveille euh, ce qui se passe en dessous. Et le Conseil d'État valide le raisonnement par présomption et dit que la preuve est libre et qu'on peut apporter cette preuve d'apparition des symptômes avec tout élément. Ça veut dire les livrets scolaires, une attestation euh, des, la, des, des maîtres, de la maîtresse ou, ou euh, des professeurs euh, si c'est applicable, euh, un élément tout à fait significatif qui aurait marqué euh, l'apparition euh, des symptômes. Et globalement, c'est ce que je vous disais en introduction, la jurisprudence est plutôt conciliante avec les victimes. Vous avez compris, plus on impose des délais courts et plus ça va exclure des victimes, et plus on impose des preuves extrêmement strictes, et plus euh, on laisse de côté des victimes. Au contraire, la jurisprudence a tendance à se montrer si on la saisit et si on lui parle comme il faut, euh, assez, euh, assez conciliante. Donc cette idée euh, là euh, est importante pour contrer les décisions de l'ONIAM qui euh, refusent euh, des dossiers, mais aussi pour contester les décisions de l'ONIAM qui acceptent d'indemniser mais qui indemnisent pas assez. Je vous le citais à nouveau en introduction. Il nous arrive de contester des protocoles que l'ONIAM nous propose euh, pour dire, mais ce n'est pas assez payé, en discutant poste par poste pour essayer d'améliorer la situation des victimes. Nous avons comme ça, dans un dossier qui s'était plaidé à Rennes, euh, multiplié par 8 la somme qui avait été proposée par l'ONIAM. Et vous savez, les choses vont assez vite. Il suffit de dire que l'ONIAM dise, je refuse l'aide à la parentalité, ben, ça fait beaucoup d'argent, puisque chaque heure qui est retenu par les experts, doit être payé 13, 14, 15, 18 euros de l'heure. Et si vous dites que la victime, finalement, n'a pas besoin d'aide humaine tous les jours, alors que les experts avaient dit 3 heures par jour, eh ben, ça aussi, euh, ça fait beaucoup d'argent. Euh, de la même façon, et c'est ce que je vous disais, et c'est un hasard du calendrier, euh, la Cour administrative d'appel de Lyon, qui a très fortement revalorisé, alors pas multiplié par 8, hein, je n'ai plus les chiffres en tête, mais rajouter pas loin de 200 000 euros à l'indemnisation qui avait plus de 200 000 euros, me dit Camille, qui avait été accordée en première instance. Ces exemples, pour vous dire qu'il euh, ne faut pas partir perdant, que c'est un combat important et on le mène à trois de front vigoureusement et qu'on obtient de bons, de bons résultats. De bons résultats pour les dossiers en cours mais aussi, et Sophie va vous l'expliquer euh, tout de suite, pour euh, les dossiers qui ont déjà été indemnisés devant le juge ou devant l'ONIAM euh, et qui pourraient euh, faire l'objet euh, d'un réexamen. Euh, en effet, il y, des, voilà, il y a des personnes qui nous ont saisies il y a longtemps, euh, parce que la vaccination était il y a longtemps, et qui étaient jeunes, euh, il y en avait qui étaient adolescents, de jeunes adultes, euh, or, depuis euh, le, le diagnostic, depuis l'indemnisation, euh, il s'est passé beaucoup de choses. Euh, euh, le cas échéant, euh, être entré dans la vie active, avoir fondé une famille, etc. Euh, où les traitements, euh, la prise en charge, l'état de santé a évolué. Et il est possible aussi de revenir devant l'ONIAM euh, en justifiant que l'indemnisation qui avait déjà été obtenue par le passé n'est plus adaptée à la situation actuelle qui est devenue plus lourde pour différentes raisons, essentiellement médicales, ou aussi parce que, comme Camille vous l'a évoqué tout à l'heure, il y a des, des facteurs qui étaient inconnus au moment où le dossier a été déposé, de, nouveaux, de nouvelles possibilités, par exemple l'indemnisation des proches, ce genre de choses, qui permettent de revenir devant l'ONIAM et de solliciter des compléments d'indemnisation. Donc, ça aussi, c'est possible. L'indemnisation, elle n'est pas, pas systématique. Ce n'est pas parce que vous avez obtenu une première indemnisation que la deuxième va être automatique. Donc, il faut continuer à être très attentif, à avoir un dossier très complet, à être très éclairé sur, sur ce qu'il faut réunir et comment. J'attire aussi votre attention pour ceux qui n'auraient pas euh, déposer de dossiers pour l'instant et qui ont laissé un petit peu passer le, le temps euh, pour ces personnes-là aussi. Euh, attention, euh, on parle de vaccination 2009-2010. Euh, si euh, depuis cette période euh, euh, la, la personne vaccinée euh, est devenue majeure, sa maladie s'est stabilisée, attention, euh, il peut y avoir un risque de prescription, c'est-à-dire que l'ONIAM peut dire vous avez laissé passer euh, un délai qui fait qu'à compter de ce moment-là, je ne suis plus euh, obligée de vous indemniser. Donc attention à l'écoulement du temps. Euh, il vaut mieux euh, déposer un dossier euh, euh, voilà, dès lors qu'on a réuni les éléments, mais sans trop laisser euh, passer le, le temps non plus euh, pour ne pas ensuite être, euh, être, être pris de, de court si jamais il y a cette prescription. Euh, voilà, donc, ça, c'est vraiment, euh, vraiment un point. Si par ailleurs, vous avez engagé aussi une procédure seule, euh, alors on vous a alerté un petit peu sur euh, des difficultés qu'on peut rencontrer euh, euh, dans le cadre de la procédure NIAM, dans le cadre de l'offre qui est formulée ou s'il n'y a pas d'offre qui est formulée. Dans tous les cas, euh, nous avons la possibilité d'intervenir, y compris en cours de procédure, que ce soit y compris en, en cours de procédure Amiable, puisque l'ONIAM est considéré comme étant une procédure non juridictionnelle, donc amiable, ou euh, en cours de. Voilà, si, si vous avez reçu les protocoles et que la procédure NIAM est, est terminée, ou si vous avez eu un, un rejet, on peut vous aider euh, à essayer de, de faire revoir votre dossier. C'est évidemment beaucoup plus compliqué euh, de pouvoir essayer de redresser euh, ce qui serait un petit peu mal dirigé. Donc évidemment, ce n'est pas euh, la solution la plus simple, mais en tout cas, on est déjà intervenu à plusieurs reprises pour des personnes qui pensaient qu'elles pouvaient déposer un dossier parce que l'ONIAM est un organisme administratif et qui avaient l'impression qu'il euh, voilà, qu suffisait de, de démontrer un diagnostic et cette vaccination pour que la suite arrive, et puis euh, qui, ont, qui ont fait appel à nous pour que, euh, on puisse les aider, y compris euh, alors que c'était déjà un petit peu engagé. Voilà, donc c'est possible euh, à différents moments euh, de, de saisir, euh, saisir l'ONIAM. Euh, euh, voilà, soit quand on est déjà indemnisé, ou, ou, euh, ou lorsqu'on n'a pas encore euh, déposé de dossier. Merci. Alors, sur cet exemple de, de l'aggravation la, de et du réexamen, euh, vous pouvez avoir à l'esprit quelques situations hein, qu'on a vues. Euh, une victime, une jeune femme qui a été indemnisée il y a quelque temps, elle s'est mariée, elle a eu un enfant, puis deux enfants. Eh bien, nous avons pu obtenir cette aide à la parentalité dont vous parlait Camille, c'est-à-dire le temps supplémentaire dont elle a besoin pour être aidée dans l'exercice de sa maternité, de sa parentalité, pour s'occuper de ses enfants. De la même façon, on a des dossiers de situation de jeunes adultes qui ont été indemnisés, qui étaient encore en scolarité ou en, en train de finir leurs études, et puis ils ont eu des conséquences sur leur façon d'exercer, leur capacité à exercer, ça, c'est tout à fait euh, possible. Euh, Sophie euh, vous disait, on peut intervenir à tout stade de la procédure, et c'est vrai, euh, et on le fait. Je vous invite à euh, être méfiant vis-à-vis -vis, euh, d'une procédure, certes administrative, qu'on présente comme très simple euh, et très sympathique, voire même qu'on peut faire sans avocat. Euh, ce que je décommande, et je, je, je, je, ne, recommande je ne recommande pas, pardon, et même je déconseille. Et nous avons eu des dossiers qui nous sont parvenus déjà dans un stade assez avancé où les expertises avaient été réalisées sans le médecin conseil, sans avocat, et où la victime n'avait pas abordé un certain nombre de situations. Et quoi qu'on fasse, les rapports d'expertise demeurent, ils restent dans le dossier, euh, et on a beau s'agiter dans tous les sens, un premier rapport bah, reste euh, dans le dossier. Donc, je vous encourage euh, à être méfiant euh, et surtout à ne pas aller seul à ces types de, de procédures. Voilà, en une demi-heure… Un état des lieux euh, de, des procédures euh, aujourd'hui, euh, desquelles, euh, et de cette, euh, ce résumé, vous, vous pourrez retenir. D'abord qu'il n'est pas trop tard, que le dispositif ONIAM est toujours ouvert, et pour répondre à une question qui nous est posée euh, sur le, le fil de discussion, il n'y a pas de délai de prescription à ce stade ce que vous disiez, Sophie, c'est que le temps qui passe n'est jamais bon pour les victimes, euh, d'abord parce qu'on pourrait nous opposer un délai. Ce pas le cas. Et surtout, plus on attend, plus vous attendez et plus c'est difficile de récupérer les pièces. Récupérer un certificat de vaccination en 2014 pour une vaccination de 2009, ce n'est pas simple. Imaginez en 2024. Donc, attention au temps qui passe, mais c'est possible, on peut y aller on a de bons résultats. Le chemin n'est pas toujours simple, mais on a de bons résultats et des résultats qui, euh, euh, euh, qui avancent. Euh, Aujourd'hui, on vous a parlé des narcolepsies-cataplexies, c'est-à-dire d'une maladie tout à fait spécifique avec un dosage d'hypocrétine effondré avec la double composante de narcolepsie et de cataplexie. Nous n'avons à ce stade pas réussi à faire indemniser des victimes d'hypersomnie ou d'autres types de maladies du sommeil que des narcolepsies cataplexies. C'est un sujet qui est délicat et qui résulte de l'absence d'études scientifiques qui montrent le lien entre, par exemple, les hypersomnies, euh, puisque c'est la question qui nous est posée, euh, et la vaccination. Donc, on est bien dans les narcolepsies cataplexie et de préférence quand elles sont euh, à effondrée. Mais les effondrée. Il y a eu des experts qui se sont prononcés quand même euh, sur ces dossiers et euh, dès lors que, par ailleurs, euh, il y avait par exemple un bref délai entre la vaccination et l'apparition de cette hypersonie, il y a des experts qui sont quand même prononcés pour un lien de causalité, un lien causal entre la vaccination et cette hypersonie, qui soit plausible, vraisemblable. Euh, donc, euh, ça reste quelque chose qui, est, euh, euh, voilà, qui, qui peut être démontré, mais il faut voilà, vraiment euh, euh, regarder euh, au cas par cas. Et c'est un, une situation qui est aujourd'hui assez compliquée euh, en raison des connaissances scientifiques actuelles. Mais il faut qu'il y ait voilà, des, des experts peut-être qui se, se penchent sur cette question encore. Je ta Alors, est-ce que, euh, peut-être oralement, hein, euh, vous voulez aborder un certain nombre de questions, comme on a la chance de ne pas être trop nombreux euh, ce soir Pas de questions. Pardon. Pour moi, c'est clair. Je n'ai pas de questions en particulier. Merci, merci Quentin. Euh, moi j'en aurais une du coup, c'est euh, en ce qui concerne euh, les tiers euh, et nos proches. Euh, C'est-à-dire que moi notamment, je devais avoir euh, 11 ou 12 ans à l'époque et euh, du coup, il euh, ben, y a eu forcément un préjudice notamment par exemple pour mon père euh, qui a pris la décision du vaccin et tout et euh, je pense que euh, beaucoup de parents comprendront que ça peut être facile. Et euh, du coup justement, par exemple, est-ce que c'est préjudices moraux, euh, comment, on être, euh, comment on peut les mettre en avant Comment peuvent-ils être euh, reconnus Est-ce qu'ils peuvent être reconnus Camille, tu veux répondre euh, Oui, bien sûr qu'ils peuvent être reconnus. On a obtenu euh, en 2016, euh, le cabinet a obtenu euh, le fait justement que les victimes indirectes soient indemnisées, ce qui n'était pas le cas euh, avant en matière de vaccination euh, H1N1. Donc aujourd'hui, c'est tout à fait possible de le solliciter euh, à l'ONIAM et euh, là encore, il faut faire attention parce qu'il y a des préjudices moraux, mais il peut aussi y avoir des préjudices financiers pour les parents, etc. Et là encore, il faut pouvoir documenter et il faut pouvoir bien apporter l'ensemble des éléments nécessaires pour démontrer ces postes de préjudice. Pour les préjudices moraux, ça sera plutôt des attestations, mais pour le reste, il y a d'autres éléments à apporter généralement et à, à donner à l'ONIAM pour qu'il y ait une indemnisation et il arrive très souvent, là encore, que les indemnisations soient, ne nous semblent pas correctes et qu'on se rende devant les tribunaux administratifs et les cours administratifs d'appel et on obtient de très bonnes décisions avec des indemnisations qui sont très justes pour les victimes indirectes euh, également. Alors, Camille fait preuve de beaucoup d'humilité, mais je vais vous le dire, on a été deux fois de suite devant le Conseil d'État sur cette question. Bah, bah, oui, et on a obtenu que l'ONIAM change ses pratiques puisque l'ONIAM refusait d'indemniser les victimes indirectes. Et vous avez raison, Clément. Quand on a 12 ans, les frères et sœurs, les parents souffrent d'une situation et le préjudice moral est extrêmement important. Et le Conseil d'État, par deux fois, a condamné l'ONIAM à indemniser les victimes indirectes. On les appelle indirectes parce que la victime directe, c'est celui qui est vacciné et les victimes indirectes, ce sont les autres. Donc, c'est possible. Et, non, je vous disais, ça suppose euh, un préalable, c'est que la victime directe soit reconnue. On ne peut pas euh, faire une procédure pour les victimes indirectes euh, avant celle de la victime directe. Il faut bien sûr, cette étape, ça paraît une évidence, mais euh, pas tant que ça, euh, elle découle aussi euh, de celle de la victime directe. Mais elle est bien sûr, euh, en règle générale, elle est faite euh, en même temps, parallèlement, euh, et elle découle juste après de celle de, de la victime principale. Effectivement. Pour euh, on peut indemniser euh, le, à la fois l'affection euh, et le, le, la douleur ressentie par les proches euh, et puis euh, le, les conséquences que ça a pour leur quotidien, euh, euh, les frais qu'ils ont pu avoir, etc. Il y a pas mal de choses qui peuvent être euh, prises en compte pour les les proches. Et moi, j'ai une question concernant euh, l'impact que ça a pour les tiers. Euh, nous, on vient d'avoir un petit bébé. Donc, c'est mon conjoint qui a été vacciné et donc, enfin, la nuit, il ne peut pas se réveiller enfin, à partir du moment où il prend ses médicaments. Et en fait, ça, il n'y a aucun moyen de prouver tout l'impact que ça a pour moi ou même pour notre enfant. Et donc, comment est-ce qu'on parvient à prouver euh, qu'il y a un impact assez important sur les tiers Alors, euh, là, vous faites exactement allusion à l'aide à la parentalité, dont Camille Laffont vous a parlé tout à l'heure et qui est une des avancées que nous avons obtenues pendant l'année 2022. L'objectif, c'est d'aider le parent victime directe à pouvoir assumer son rôle vis-à-vis -vis de ses enfants. Euh, comment ça se prouve ben, Ça se prouve avec des attestations, ça se prouve avec euh, des courriers des médecins euh, qui ensuite nous permettent de convaincre les experts médecins qui vont vous recevoir, que effectivement, je ne connais pas la situation de votre compagnon, madame, mais je vais l'utiliser pour expliquer, celui ouais. qui prend du Xirem ou qui, pendant la nuit, est si qui endormi qu'il ne peut pas entendre son enfant pleurer et qu'il ne peut pas s'en occuper, eh ben, nécessairement, il doit bénéficier d'une aide humaine pendant ce moment-là. Idem dans la journée, euh, les médecins, en fonction de la gravité de la maladie de la victime directe, vont pouvoir caractériser une aide à la parentalité. Ça veut dire, je, je, je donne un exemple, 5 heures par jour, 6 heures par jour pour faire les nuits, et ensuite de permettre, avec cet argent, d'embaucher, de financer une aide pour vous aider, vous, victime indirecte, votre le papa, victime directe, à s'occuper de, de votre fils, de votre enfant. OK. Et euh, donc là, on a un enfant, mais on sait qu'on voudrait en avoir plusieurs. Comment est-ce que ça peut être projeté sur Parce qu'en fait, on ne va pas faire à chaque fois des redemandes dans deux ans, quatre ans, six ans. Bah euh... ben Si. Malheureusement, il faudra le faire. Et de la même façon, et là, je fais une remarque générale, euh, j'encourage toutes mes victimes et tous mes clients et tous les clients qu'on représente que, qui sont là et dont je vois les prénoms et que je salue, euh, à bien garder euh, les éléments sur la scolarité, sur les études sur le travail, sur la santé, sur la vie de couple, sur la vie familiale et une fois de temps en temps, nous faire un mail pour nous dire « Eh oh, eh oh, j'ai eu un enfant, j'arrive plus à travailler, j'ai eu un accident de voiture, je ne peux plus conduire » pour qu'on puisse faire des demandes complémentaires. Et ça, madame, j'en suis confus et confus pour les victimes qui seraient dans votre situation. On ne peut pas faire autrement que refaire euh, des demandes parce que le NIAM n'envisagerait pas, et les tribunaux non plus, d'indemniser pour un préjudice potentiel, futur et hypothétique. Par exemple, vous nous diriez, je voudrais avoir trois enfants, je veux dès maintenant l'aide à la parentalité pour trois enfants. Le tribunal ne pourrait pas accepter d'indemniser sur un préjudice qui, pour l'instant, n'existe pas. Une procédure d'aggravation, ce n'est pas nécessairement extrêmement lourd. C'est notre métier de gérer les procédures. Appelez-nous, envoyez-nous envoyez les éléments. Et on pourra vous aider sur ce sujet. Très bien, merci beaucoup. Avec plaisir. Euh, bonsoir, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Oui. oui, bonsoir Cédric. Oui. J'aurais une petite question. Alors, moi, je, j ai, j ai, je, je pensais, ça fait un petit moment, à, aux chiens, aux animaux domestiques d'assistance pour le quotidien. Alors, est-ce que c'est possible d'envisager une démarche comme celle-ci, quand par exemple, si je m'endors à la maison? Il y a surtout un œil sur la sécurité, ou même pour le réveil, ou même si demain, j'ai envie de me promener, que j'ai des cataplexies, que même si c'est même un élément de boost au quotidien. Je sais que j'ai des amis qui sont, ils ont fait des formations de maître chien, enfin, qui m'expliquent un petit peu qu'un chien bien dressé, ça peut t'aider à te réveiller les matins. À la place, au cas où tu n'arrives pas à te réveiller, si tu, dois, si tu commences à 9 h eh ben, le chien sera toujours bien dressé pour venir de secouer à 6 heures, des petites choses comme ça. Mais ça, ça a des, des coûts de formation, ça dure peut-être 6 à 12 mois. Mais euh, voilà, c'était pour euh, aussi parce que j'aimerais bien avoir un chien. Mais euh... <rire> Alors, euh, je, je vais utiliser votre question pour faire une réponse un peu générale, mais vous allez vous y retrouver dedans. Qu'est-ce qu'il me faut, moi Qu'est-ce qu'il nous faut, nous, pour saisir en aggravation l'ONIA Quelle que soit la demande il nous faut des pièces. Donc, si vous venez à me voir avec un courrier de votre médecin ou même de deux médecins différents, des devis pour le chien et les formations, euh, même des éléments pour justifier que votre état de santé rend nécessaire la dépense, eh ben, on ira. De la même façon, madame, tout à l'heure, eh ben, il faut pouvoir nous montrer que vous avez effectivement eu un enfant, que la victime directe a été indemnisée, bien sûr. Euh, et qu'on puisse le justifier et qu'ensuite on puisse le quantifier. Donc Je vais vous répondre, Cédric, de façon extrêmement euh, claire, mais générale. Des pièces, des pièces, des courriers, des attestations, des éléments, une étude d'un ergothérapeute, un courrier de votre médecin qui dit « ce serait une super chouette idée parce que ça marche très bien » et allons-y. De la même façon, vous avez des difficultés pour conduire. Il y a aujourd'hui des assistances à la conduite et des éléments qui permettent d'être aidés euh, pour conduire des pièces, des devis, euh, et on y va. Et on peut réussir euh, à convaincre euh, l'ONIAM le et les tribunaux de la nécessité de la dépense. Très bien, ah, merci mec. beaucoup. Sur le choix du chien, Cédric ah, Un Doberman. Dire, mais il y en a des très sympas. Moi, j'ai un cocker anglais, je l'adore. Euh, un Doberman, comme ça, c'est charismatique. Moi, nous un panda, je sais pas. On verra. Doberman. Il y avait des questions sur Alors, le chat encore Oui, je suis en train de regarder. Alors, le délai de prescription pour saisir l'ONIAM, je vous ai répondu qu'il n'y en a pas formellement, mais qu'il faut se méfier parce qu'il y a des délais dans le droit commun qui sont 10 ans à partir de la consolidation. Donc, sans qu'on ait de délai précis, ce sont des inquiétudes que nous avons et nous vous encourageons à ne pas laisser trop filer le temps, aussi pour la raison que je vous évoquais des difficultés à récupérer les dossiers. S'agissant du lien entre le vaccin et l'hypersomnie, je vous ai dit qu'aujourd'hui, nous n'avions pas réussi, que l'ONIAM n'acceptait pas d'avancer. Mais, Sophie vous a précisé que certains experts judiciaires, lorsque les critères de droit commun, c'est-à-dire un délai court entre la vaccination et l'apparition de l'hypersomnie, eh ce sont des questions qu'on peut aborder, mais vraiment individuellement, dossier par dossier, pour voir les éléments sur la situation à l'étranger. Euh, Madame, je ne sais pas et je ne peux pas euh, vous répondre. Euh, pour l'aide à la parentalité, vous dites pour l'aide à la parentalité seulement des attestations, ce serait seulement nous croire sur parole. Alors, les attestations, elles peuvent émaner, être écrites par vous-même, mais ce qui serait encore mieux, sont des attestations écrites par des tiers. C'est pour ça que je vous mentionnais, et ça, on en parlera individuellement pour constituer le dossier, c'est essentiel, préparer le dossier, et les attestations, elles peuvent être écrites par les médecins, par des tiers, plus ou moins éloigné de vous, euh, une ergothérapeute qu'on pourrait faire venir, une infirmière, la sage-femme, euh, les centres de PMI, la protection, euh, je ne sais comment ça s'appelle, mais la PMI euh, infantile. Euh, donc ça, c'est notre métier d'essayer de vous proposer euh, des, euh, des, des stratégies pour présenter les choses de façon incontestable pour que devant l'ONIAM et devant les tribunaux, on puisse… Euh, euh, obtenir euh, satisfaction. Alors, le délai concerne-t-il les personnes non indemnisées ou également les personnes dont l'état ou la situation peut nécessiter Alors, j'ai pas évoqué euh, euh, Ferdinand de, dos, de délai euh, particulier. J'ai dit que c'était une inquiétude et nous vous encourageons euh, à avancer. S'agissant de l'aggravation, euh, bien évidemment, s'il y a une aggravation, on peut pas vous opposer à un délai si l'aggravation est récente. Sur ce sujet des délais, et comme ça, on va clore le sujet. Nous n'avons pas d'inquiétude extrêmement euh, précise et vive, mais nous vous encourageons à ne pas laisser couler et filer le temps de façon excessive. Si vous avez d'ores et déjà été indemnisé, puisque c'est parfois le cas, euh, disons que tous les ans, il est bien de nous faire un petit point euh, pour mmh. qu'on puisse savoir comment vous allez euh, et qu'on puisse s'en parler, parce que parfois… En parlant avec nos clients, nous avons pu découvrir que finalement, euh, un tel avait eu deux enfants et qu'elle avait oublié de nous le dire parce qu'elle ne pensait pas que c'était une aggravation en tant que tel d'avoir des enfants. Et pourtant, euh, comme vous l'avez dit, euh, madame, tout à l'heure, euh, bah, c'est difficile d'élever des enfants euh, ou de travailler quand on souffre euh, d'une maladie euh, aussi grave. Et puis, peut-être pour, euh, pour euh, apporter une précision aussi euh, concernant le, le délai d'apparition des symptômes et… Euh jusqu'à quel point ça peut être reconnu ou pas lors d'une action euh, auprès de votre service. On a beaucoup insisté quand on a pu être audité euh, tous les deux euh, euh, auprès de Mme Lovagy au Sénat sur la question de, de, de la reconnaissance, du, du délai de diagnostic qui est très très long dans le cadre de la narcolepsie. Euh, donc euh, moi je vous encourage vraiment à, à, ne pas, à ne pas baisser les bras ou à ne pas vous faire votre propre opinion de... Est-ce que ma situation va être reconnue ou pas Parce que au niveau des dates, je ne sais pas trop. C'est justement via ce travail de fourmi en fait, que vous allez faire euh, avec le cabinet, de, de, voilà, de, de des fois retrouver des bulletins de cinquième où en fait on voit que vous piquiez déjà du nez, qu'il y avait eu euh, X passages à l'infirmerie, qu'au pied de votre bulletin, euh, c'est déjà écrit que. On vous a conseillé une réorientation parce qu'on vous a dit que vous étiez feignant. Euh, voilà tous ces petits signes qui font que euh, la maladie, elle était peut-être déjà là, mais que vous ne saviez pas que c'était euh, que c'était déjà de la narcolepsie. Et ben c'est par ce, ce travail d'investigation et ce travail de formule que euh, qu'on peut vous accompagner et, et vous aider à faire reconnaître que si la maladie était déjà là. Euh, voilà, il faut rien lâcher parce que on a la, la cette complexité supplémentaire du, du, du délai de diagnostic qui est encore de, de 10 ans actuellement. Donc euh, voilà, ne, ne baissez pas les bras et laissez peut-être le cabinet se faire un avis de, sur la recevabilité de votre dossier ou pas. Euh, et puis simplement pour répondre à la question de l'hypersomie, euh, reconnue ou non euh, dans d'autres pays, euh, moi pour ma part, les, les pays avec lesquels j'ai du lien, c'est les pays européens, puisque euh, l'ANC fait partie de, du regroupement d'associations européennes qui s'appelle ENAP, qui représente les patients euh, atteints de, de narcolepsie. Euh, il faut savoir que dans des tas d'autres pays, il y a des, des associations spécifiques, narcolepsie H1N1, je n'ai pas d'éléments sur, euh, sur euh, H1N1 hyper Voilà. Je me renseignerai à nouveau s'il y, y a rien de nouveau dans l'année 2022, mais euh, à ce jour, moi, j'ai entendu parler de rien. Voilà. Euh, merci pour cette, euh, cette euh, précision. Est-ce qu'il y a euh, d'autres questions euh, Jean-Louis, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, oui que, Je vais peut-être faire euh, répéter, je m'en excuse par avance. J'ai compris, euh, j'ai été un peu dérangé. Donc, l'ONIA accept... m'a accepté d'indemniser deux postes de préjudice Et euh, au tout début de l'intervention. Euh, J'ai cru, c'est Camille. Je crois il, y a... il y a deux nouveaux postes. Deux nouveaux postes, c'est ça. Et je n'ai pas bien compris ce que c'était. Alors, il y a deux nouveaux postes en <coughs> fonction euh, de la situation des personnes qui ont été acceptées euh, par euh, l'ONIAM au niveau de la prise en charge. Vous avez d'une part l'aide à la parentalité lorsque vous avez des enfants en bas âge et jusqu'à ah. 16 ans. Et d'autre part, il y a la rente professionnelle lorsque euh, la personne n'est pas en mesure de, de travailler à temps complet à, à cause de la narcolepsie. Alors, ces deux postes de préjudice, je, je le précise pour tout le monde, viennent s'ajouter aux postes de préjudice classique dont nous obtenions euh, l'indemnisation euh, par ailleurs. Les mmh. souffrances physiques, morales, le déficit fonctionnel, le préjudice esthétique, euh, le besoin en aide humaine. Ces deux postes viennent s'ajouter et on voulait vous en, vous en donner l'illustration pour vous montrer aussi que les choses ne sont pas figées. Les choses à l'ONIAM ne sont pas figées, d'abord parce qu'on met beaucoup de pression contre l'ONIAM, qu'on continue les discussions avec le ministère de la Santé, qui est la tutelle de l'ONIAM pour que les choses s'améliorent en termes de délais, en termes de postes d'indemnisation, et puis les tribunaux qui… Euh, comme un torero continue à mettre des pics dans l'oniam, les tribunaux n'hésitent pas du tout à condamner l'oniam. On l'a mentionné à plein de reprises, et notamment pour les victimes indirectes, les proches qui, euh, euh, qui commencent qui euh, euh, maintenant peuvent être euh, indemnisés. Alors je vois une dernière question, et peut-être comme ça après on pourra clore ce sujet, et puis on, on continuera à, à s'en parler, euh, sur les gens qui euh, sont un peu désespérés euh, lorsque euh, ils ont du mal à récupérer les pièces de leur dossier. Oui, euh, ça peut être difficile de récupérer les pièces. Euh, on est là pour vous aider. Euh, lorsque vous nous appelez, pour la première fois, on a une conversation qui peut être très longue pour reconstituer euh, votre historique médical et identifier tous les dossiers dont nous avons besoin. Ces dossiers dont nous avons besoin, ils sont essentiels, mais ne soyez pas désespérés s'il en manque un ou s'il en manque deux, on finit toujours par se débrouiller. Il y a des pièces qui sont encore plus essentielles que d'autres, notamment le certificat de vaccination, mais appelez-nous pour qu'on puisse avancer et vous aider dans la constitution des dossiers. Dernière question puisque je la vois, euh, jusqu'à dans quel délai, jusqu'à quel délai Lonia a-t-il indemnisé une victime entre le délai de vaccination euh, et l'apparition des symptômes et bien, Je vous l'ai dit, aujourd'hui la position des tribunaux, euh, c'est deux ans euh, entre la vaccination et l'apparition des symptômes. Euh, et nous avons quelques dossiers encore à plaider où le délai est un peu plus long, euh, où nous allons continuer à faire des recours euh, et continuer euh, le combat. L'objectif pour nous, c'est que toutes les victimes soient indemnisées et on sait que ces délais sont parfois beaucoup plus courts et parfois beaucoup plus longs. Ce que je vous propose, c'est de clore ce moment de discussion parce qu'on arrive à 8 heures. Rappeler à tout le monde qu'on est à votre disposition s'il y a besoin. la l'ANC. Euh, Madame Brigandet, euh, Madame Berton, de votre temps, de votre énergie, euh, et puis vous n'êtes pas seul, euh, aux bénévoles, euh, rappelez à mes clients qui sont là et à ceux qui ne le sont pas euh, que c'est important d'adhérer. Euh, les associations euh, qui portent votre message, et Madame Brigandet, la présidente l'a dit, euh, il y a eu une audition euh, euh, au Parlement où l'ANC est venue porter la voix des victimes, euh, et pour porter la voix des victimes, et ben les associations elles ont besoin d'adhésion, et l'adhésion, c'est pas que de verser un peu d'argent, mais c'est aussi de pouvoir justifier d'une sorte de légitimité. Et je vous encourage à renouveler vos adhésions vis-à-vis de l'ANC. Je remercie l'ANC de vous avoir organisé ce moment, et on le refera quand le temps sera justifié, peut-être avant l'été ou alors après l'été, pour continuer à vous donner des éclaircissements euh, je pense que vous trouverez sur le site de l'ANC euh, nos coordonnées euh, et je remercie l'ANC euh, par avance euh, de mettre ça en ligne euh, pour que vous puissiez nous... Euh, ben voilà, contact à Dante. Vous pouvez appeler euh, et demander à parler à Camille, à Sophie ou à moi-même. Je vous remercie infiniment pour votre aussi, temps je, je, et à très bientôt. Et À bientôt pour, pour de nouvelles actualités. Au plaisir. Au revoir, bonne soirée, bonne soirée à tous merci. et toutes. Bonne soirée, au revoir.